Et tu dois manger parce que bientôt, moi, mon chat doit Non. Oui. Oh, tu es là. Oui, bon voilà. Toujours dans les soucis. Moi, j'ai Depuis, je, je t'attendais alors que tu sais que je suis au service. Ah, oh, tu fâches pas, en fait. C'est pas de ma faute. Tu vois, c'est des ça de maïs que je viens de ramener pour une cliente. Tu okay. vois. Et c'est maintenant, elle m'a dit que je dois tout finir d'abord avant qu'elle ne me paye. D'accord. Tu vois. Oui. Ce qu'on va faire, on va plus trop rester ici. Comme ta patronne va t'attendre là-bas. Oui. Là. C'est ce que j'ai trouvé pour toi, ça. D'accord. Mmh. Prends ça comme ça. Au moins, je vais manger ça là Merci pour... ben, beaucoup. Là, tu me comprends, c'est très bien. Ok. Dieu hein? fera. Oui. Tu le Et pour et mon libération, là, tu fais quoi? Et ton affaire du diplôme, là. Oui. En fait, c'est Dieu qui est grand. Hein. C'est Dieu sais. qui est grand. Je sais. Et dans deux jours plus maintenant, il y aura l'arrivée de ciment mm -hmm. chez la dame à Djam. Oh Oui. Tu la connais non oh oui, C'est qui vend des ciments en Goumbra. Mm -hmm. Et j'ai déjà l'écoute avec elle. Et c'est moi ce qui va faire le déchargement. D'accord. Ça va pluser un peu l'argent là quoi. Et je vais essayer de mettre ça de côté. Dans deux jours après, je vais voir ce que okay. ça va donner. Ok. Il faut okay. vite partir. D'accord. Sinon, tu la connais non Elle va y a des débit D'accord, foropia. Ça y, eh, y D'accord. Hein? Papa, maman, je ne veux plus de lui. Je ne veux plus de lui. C'est forcé. Tu dis quoi? Tu ne veux plus de lui. Hein? L'argent que le type a dépensé là. Et le type là, il a pris le poupousse. S'il y a la pluie, il est dedans. S'il y a le soleil, il a dedans. Il a payé l'argent de contrat de, de ton apprentissage. Hein? Et tu dis quoi Le de double, double que tu as pris là, c'est moi qui t'as pris ça Ou bien c'est pas le type qui t'a pris ça? Moi, j'ai dit, je ne veux plus forcer, ne me forcez pas, non Ma chérie, je suis d'accord avec toi. <rire> tu as dit que le monsieur a dépensé quoi, je ne sais quoi. Il peut dépenser milliards des milliards. Si, si l'argent frappe là, on ouvre, non Mais Si la frappe ça... là, ma chérie, je suis d'accord avec toi. Eh, hey, hey, madame, madame, tais-toi. Je vais te taper le tam-tam. Regarde dit que le type, il y a de millions il a de quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, là. Moi, je ne veux pas ça, cette le problème. Si, moi, j'ai de l'argent avant de avant de te marier. C'est avant ça. C'est avant ça. C'est avant ça. Aujourd'hui, tout ah. a changé. On souffle avant de manger. On souffle avant de manger. Toi, tu ne veux pas souffrir Toi aussi, tu ne veux pas souffler. Papa, la personne que j'ai vu maintenant, là, la personne de l'argent, vois-tu tout. Ma fille, je suis d'accord. C'est mon souhait. c'était la personne au moins, non il y a l'argent, il y a tout. Tout d'abord, le portable que tu es en train d'utiliser là. Eh? Tu as trouvé ça où C'est mon chéri qui m'a acheté ça. Oh, chéri Le nouveau chéri Quel nouveau chéri ah. Yo papa, vous voyez maintenant, non, ma vie a changé. Avant quand je sortais avec lui là, j'ai même portable. Regardez, j'ai porté Perry de de hein? Regardez portable Android dans mes... Regardez ça. Sac... Avant là, je suis comme ça Regardez-moi non. Au moins, regardez-moi Ma vie a changé D'accord Il a tout dépensé fini C'est à quoi que tu es en train de dire comme ça Papa Papa Le type là n'a qu'à parti Ma fille amène l'autre là. moi je suis d'accord Si l'argent frappe comme ça On ouvre. D'accord ah, ma... hey, Merci Maman Si jamais Si j'ai trouvé le type sauf pied dans ma maison là Tu as le problème chez moi C'est ça que je suis en train de dire Le dit. type va rentrer ici Pion. Ou bien Oui D'accord Eh hey, Je vais oui. te dire je te répète, ici, si je l'ai vu là, c'est l'implication qui va te régler. Ma chérie, ne pleure pas. D'accord, ne pleure pas. Je suis là pour toi. Laisse ton pain la partie. Hein? Ne pleure pas. Maintenant, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Le diplôme là, tu penses faire quoi maintenant avec ton diplôme Non maman, oubliez le diplôme là. Oubliez le diplôme, vous voyez non. La belle vie, maman, ne vous inquiétez pas. Et la formation que tu as faite. Maman, oubliez, oubliez, oubliez. Tu es sûr? Je suis sûre. D'accord, je suis là pour toi. Je n'ai plus le temps. D'accord, mais Je suis là pour toi. Maman, il faut acheter de il faut faire des belles perruques. Ça, c'est l'actualité. Tout ça là pour moi. Maman, il a de l'argent. Ma fille, je vais encore prier pour toi. Amen. Amen maman. Je vais prier pour toi. Tu Amen. Vois, il va continuer de te donner d'autres de ça. Bébé, on est venu faire quoi ici? Depuis que je te posais la question, tu ne me réponds même pas. C'est quoi? Il y a quoi? Non, bébé, ici c'est chez moi aussi. Je t'avais dit que c'est chez moi. Fais-moi confiance. Plus à moi. Enfin, D'ailleurs, tu veux manger quoi? Tu as envie de manger quoi? Je veux manger avec Béli. Tu veux pas oui? Oui. Avec quoi? Avec une oui. De montant Ah, elle vient de mon temps. Attends, je te, je te fais ça, mais tu vois, mon dire. Mais toi, les c'est chez moi. Hein? Mmh. Mais tu as un chat ici? Non, mais t'inquiète pas, faut manger. Il n'y a pas de chat ici. C'est tout, non? Mais c'est quoi? Je ne comprends pas. Il y a un chat là. Oui, depuis. Je ne sais pas, Non, attends là. Il y a un chat qui fait. Attends, attends. Mais je suis ici. Un chat C'est un chat. Pourquoi Attendez, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Mon papa. où Mon papa. mon papa m'avait refusé ça si je savais si j'allais sur ces conseils là oh! chérie mais tu voulais aller où je t'avais pas dit ça moi mon argent quand on mange mon argent on est prêt à tuer quand tu manges mon argent tu dois être prêt à tuer pour moi non, on mange je peux manger. Bébé tu dois manger. Non, oh, s'il te plaît, ouvre moi la porte. Tu vois Bébé tu dois manger. Parce que bientôt, moi mon chat doit t'aider. <coughs> moi mon chat doit prendre mon aîné. Il faut manger. Mange. Non chérie, s'il te plaît, je veux te manger.